Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. Alors aujourd'hui je voulais vous parler des coques Pitaka. Donc Pitaka m'a contacté pour m'envoyer leurs coques et vous les présenter puisque oui, il n'y a pas que Rhino Shield sur YouTube. Il y a aussi Pitaka qui existe avec de superbes coques en fibre d'aramide. Je vous avais déjà présenté une vidéo des produits Pitaka qui sont des produits vraiment de luxe. Ce sont des produits premium. Et ces coques vont être accessibles aux iPhone 12, 12 Pro Max, 12 Mini. Vous aurez donc la possibilité d'avoir aussi la disponibilité sur les iPhone 10, les iPhone 7 et sur d'autres smartphones. Je vous mettrai donc le lien de la société Pitaka sous la description. Donc, qu'est-ce qu'elles font de particulier Eh bien, ces coques déjà protègent vos smartphones, les protègent correctement puisque cette fibre d'aramide, c'est donc une technique de tissage spécifique. Tous les produits Pitaka sont de type aimanté. Ils sauto aimentent les uns sur les autres. Et ça, c'est vraiment sympa. Vous vous apercevoir que ça tient. C'est plutôt pas mal. On va parler de la société Pitaka. La société qui innove dans les coques pour iPhone et pour smartphone en général. De ces coques, on va voir ce tout nouveau chargeur pour smartphone à induction. On va donc faire ensemble le déballage des différentes coques pour iPhone 12 et iPhone 12 Pro Max, les coques Pitaka sont des coques de très grande qualité pouvant rivaliser avec Rhino Shield puisque actuellement sur YouTube on n'entend que du Rhino Shield et pourquoi pas parler aujourd'hui de nouvelles coques comme les coques Pitaka. On a donc plusieurs types de coques, la Pitaka Mac EZ CASE. Avec cette coque vous aurez la possibilité d'utiliser n'importe quelle... Accessoire Pitaka au niveau de la charge aimantée. On est donc sur un iPhone ici 12 Pro Max. On le glisse. Voilà donc, on peut s'apercevoir ici que l'appareil photo ne dépasse pas. Il est vraiment à fleur, avec la protection en plastique de l'iPhone 12 Pro. Sauf, petit bémol, on a sur le haut et sur le bas de notre iPhone, notre iPhone qui dépasse un peu, donc mieux vaut quand même mettre une vitre de protection. On peut voir apparaître les boutons très accessibles avec ce genre de coque, les boutons volume. Surtout pensez à vous abonner pour continuer à suivre Vision Hightech puisque je vais vous présenter dans une prochaine vidéo ce tout nouveau chargeur de chez Pitaka qui lui est une base à induction multifonction. Vous allez voir dans cette vidéo que ça va être extraordinaire. Voilà donc attention les amis je vais dire dans cette vidéo une phrase clé et je vais offrir pour 120 euros de cadeau donc de coque aux personnes possédant un iPhone 12. Donc faites attention, à un moment donné dans la vidéo, je vais dire une phrase clé, il aura juste à mettre cette phrase clé dans la description. Je choisirai les commentaires et j'offrirai donc deux coques Pitaka, je dis bien deux coques Pitaka pour iPhone 12 aux gagnants. Donc il y aura dans cette vidéo deux gagnants, donc n'hésitez pas à mettre la réponse dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne. Et surtout à continuer à suivre la team vision à liker les vidéos c'est important pour vous pour moi et pour la chaîne donc deux coques à gagner d'une valeur de pour chacune de 60 euros pour iphone 12 on continue la vidéo les amis aujourd'hui on va donc faire le déballage des coques pitaka on va donc faire le déballage de ce petit chargeur de bureau et je vais vous montrer ce petit porte carte RFID très sympathique voilà, donc, on va tout de suite passer au déballage des coques Pitaka, voir ce qu'elles peuvent apporter à votre iPhone. C'est parti, les amis. Pitaka Aircase qui coûte aujourd'hui 60 euros. Est-ce que les coques Pitaka, Aircase et MacCase? La société Pitaka est une société spécialisée dans les coques, bien sûr. Et Pitaka a donc travaillé ses coques par un système très ingénieux à partir de produits de l'aérospatial rare d'où le prix quand même assez conséquent 60 euros pour chaque coque mais vous avez un produit de luxe pour votre iPhone équipé de fibres d'aramide en fait cette fibre est la fibre qui construit les gilets pare-balles donc ces coques sont ultra résistantes donc aujourd'hui on parle et on ne parle que sur youtube des coques de chez Rhino Shield, alors que beaucoup de constructeurs de coques comme Pitaka ont vraiment des superbes coques à ne pas négliger. Pour iPhone 12 Pro Max, pour iPhone 12, pour iPhone 10, et vous pouvez voir ici le reflet de cette coque très sympathique, très solide, et d'autant plus que ces coques ne sont pas comme les coques Rhino Shield elles gardent la finesse de votre iPhone. C'est vraiment le top du top au niveau de ces coques. Franchement, elles sont très sympas. Ici, on est sur un iPhone 10 Et vous pouvez voir que le contour par rapport à l'appareil photo là, est correctement protégé. Les coques Pitaka sont très douces. Et ont une odeur un peu d'aramie. Donc, une super bonne odeur sympathique. Elles ont un superbe relief couleur acier, couleur acier brossé. Alors, ici, on est sur les coques. Alors déjà, regardez... La présentation, on est sur un boîtier qui s'ouvre avec un aimant. Donc une très très très belle présentation. Regardez ici, on a vraiment quelque chose de très soigné. On a les petites cartes derrière notre coque et les petits prospectus. Voilà donc ces coques pour iPhone 12 avec ici toujours le renforcement au niveau de l'appareil photo. Très très solide lorsque vous les avez mis sur l'iPhone. On peut s'apercevoir ici de la finesse de cette coque et de la protection ultime qu'elles peuvent apporter. Petit bémol que je trouve, c'est que ici, sur le haut et sur le bas, elle laisse une petite ouverture. Il faut quand même protéger votre iPhone côté vitre. Voilà, donc ceci est pour l'iPhone 12. On a donc ici les coques pour les iPhone 12 Pro Max. Alors ici, on est sur la coque. Alors, on est sur des coques. Très fines, des coques très spécialisées puisqu'elles sont anti-déformation, anti-choc, diffusent les chocs si vous faites tomber votre smartphone en général. La fibre d'aramide donne un aspect très doux à la coque, entièrement compatible avec la dernière charge sans fil des derniers iPhone 12. On a donc deux différences entre la Mac case et la R case. Donc déjà au niveau de la couleur, on peut s'apercevoir qu'il y a deux couleurs différentes. Au niveau de la protection de l'appareil photo, on est sur une même protection. Et pour l'un, je trouve plus doux le côté MacCase qui est plutôt sympathique. Extrêmement résistante en, en raison du processus de tissage de chaque coque. Vous pouvez voir ici ce que ça donne sur un iPhone 10. L'iPhone n'a pas du tout d'épaisseur supplémentaire comme on peut voir avec les coques shield a vraiment une coque qui épouse parfaitement bien l'iPhone on est sur une épaisseur de coque de 0,65 mm alors vous imaginez comment ça peut épouser votre iPhone regardez ici je vous montre de très près sur l'écran la coque en question est parfaitement en osmose avec votre iPhone au niveau de la tenue de votre iPhone vous avez une tenue parfaite de votre téléphone et la texture fait que votre iPhone ne glisse pas. Il tient parfaitement bien en main. Alors, avec ceci, Pitaka donc a sorti un système de porte-carte RFID, en fait. Très sympathique. Et avec ce porte-carte, vous avez donc la possibilité de glisser votre carte bleue, positionnée derrière votre smartphone. Voilà. Et elle va s'intégrer parfaitement bien avec votre Pitaka derrière le smartphone. En fait, le derrière est complètement accessible, aimanté. C'est super aimanté en fait. Voilà. Ce qui fait que vous avez toujours, par exemple, dans ce porte-carte, vos cartes de visite ou... Une carte de visite prête ou votre carte bleue, puisque c'est un porte-carte qui est RFI, qui permet quand même de laisser le paiement sans contact. Ça colle plutôt pas mal, pour hein, regardez ça. C'est vraiment très sympathique. Pitaka donc, est un constructeur de coques pour iPhone et autres smartphones. Je vais vous présenter ici un de leurs tout derniers chargeurs qui est vraiment génial. Je vous mettrai donc tous les liens dans la description où vous pouvez donc trouver les coques Pitaka. D'ailleurs, ça se trouve sur Amazon et vous pouvez même aller sur leur site sans problème. Allez, on passe au déballage de leur tout nouveau chargeur pour smartphone, le Pitaka case induction. Alors, parlons maintenant de leur toute dernière base, le Pitaka Mac S Juice, donc un 2 en un. C'est donc un chargeur induction plus une power bank. C'est-à-dire qu'avec leur chargeur, vous aurez donc une batterie supplémentaire qui va se s'accrocher derrière votre smartphone et continuer à le charger ça c'est franchement génial on est donc sur un carton carré et on va tout de suite faire le déballage de cette power bank alors pitaka tout est en fibre d'aramide donc c'est vraiment c'est vraiment des produits extraordinaire. Donc ici on a donc la batterie qui va servir de charge supplémentaire qui va se coller derrière votre iPhone mais c'est tellement léger et tellement fin que vous vous rendez même pas compte que vous avez une batterie qui est en train de charger encore votre smartphone. Et regardez-moi la qualité de ce produit, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment super classe. faut savoir que Pitaka fait tous ses produits en fibre d'aramide et c'est vraiment très bien fini très propre d'une très très grande qualité alors on va continuer cet unboxing alors on a quelque chose de très très très bien rangé là, les amis on a deux boîtes à l'intérieur donc bien sûr on a la petite notice avec les différentes fonctions de cet appareil Ici, on a donc le support avec son câble. où va se glisser la batterie amovible, la power powerbank. Et regardez, ça fait un mariage magnifique de chez Magnifique. C'est vraiment super beau. Ça peut vraiment faire un cadeau de Noël excellent. Vous pouvez même ici... Vous avez donc un petit autocollant en dessous pour le coller à votre bureau. Ça s'enlève... Ça se branche, vous avez simplement à soulever et ceci vient se positionner derrière votre iPhone et le continuer à le charger. On retrouve donc ici une autre boîte, on va l'ouvrir tout de suite ensemble. Alors on retrouve un chargeur mural à charge rapide, 15 watts donc tout ce qu'on retrouve par rapport à ce déballage. On va tout de suite mettre en place notre base de charge et voir comment ça se passe. Lorsqu'on déf lorsqu défait cette partie, on a donc un petit bouton ici. Et grâce à ce petit bouton, on a une batterie amovible. On a une power bank de 2500 mAh. Ce qui veut dire que vous pouvez agripper cette batterie. Regardez ici. Alors, regardez au niveau de la tenue, ça tient vraiment super bien. Alors, une fois que vous avez allumé votre power bank ici, on se rend compte que ça charge notre iPhone. 2500 mAh, donc vous avez de quoi charger une demi-fois un iPhone. Alors ce système est super ingénieux, vous le glissez, vous l'enfoncez et ensuite vous avez un support de bureau ultra high-tech qui rechargera vos smartphones. Attention, pour utiliser ce support, il faut obligatoirement avoir une coque Pitaka. Bien sûr, ce n'est pas donné, c'est 60 euros plus le support qui est à 90 euros. Ça fait un certain coût de la protection et de la recherche de votre smartphone. Voilà donc les amis, cette vidéo touche à sa fin. Donc le mot clé à mettre dans les commentaires sera Pitaka R Case. Une fois que vous aurez mis ce mot clé dans les commentaires, je choisirai donc deux commentaires et j'enverrai donc la coque Pitaka pour iPhone 12 à chacun des deux gagnants. N'oubliez pas de vous abonner car je vais vous présenter le tout nouveau excellent, leur dernier cri une base, le Pitaka Air Omni Lite. Une tuerie dans le milieu des chargeurs à induction. Multifonction jusqu'à 6 appareils. Cet appareil sera capable de charger jusqu'à 6 appareils. Donc, je vous mets tout dans la description. Le petit mot-clé, Pitaka Air Case. Et puis, je n'ai plus qu'à vous remercier d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision High Tech. Dites-moi si vous aviez déjà eu connaissance de la société Pitaka. Pensez bien donc à liker cette vidéo, la partager, abonnez-vous, venez nous rejoindre. On est bientôt 53 000 abonnés, c'est vraiment énorme. Merci à vous et à très vite pour une prochaine. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à bientôt. Salut à tous